Mydexpay. En quoi consiste le projet MyDexPay XMD MyDexPay XMD a développé le programme MasterLife et MiningLife, qui améliore le système Masternode et Mining grâce à sa structure algorithmique unique, sa technologie et son algorithme de validation, qui permet de produire sans consommation d'énergie ni coût de serveur. Cette caractéristique le rend respectueux de l'environnement. C'est également le seul projet au monde dont les développeurs sont également ses investisseurs. À quoi fait référence Mydexpay XMD XMD est la monnaie numérique du projet Mydexpay. C'est un jeton qui peut être exploité et qui utilise l'infrastructure ERC20. Quelles sont les possibilités de gains liées à Mydexpay XMD Master Life Mining Life Commerce augmentation de la valeur, augmentation du taux de change, contrat à venir. En quoi consiste le revenu Masterlife? La distribution des primes en bloc provenant de l'exploitation minière a été lancée dans le système Masterlife qui rapporte environ 1% par jour et 30% par mois. Le montant minimum d'investissement est de 10 000 XMD. La période d'investissement est de 1 an. Avec une déduction de 50% pour les annulations avant la date limite. À l'expiration de la Masternode, le montant de la Masternode est restitué à l'investisseur sans déduction. La production de Master Life débute de façon à gagner 1% par jour et 30% par mois. Cependant, à mesure que le nombre de productions augmente, le ratio DexTrade, degré de difficulté, diminue et le ratio d'attribution de blocs distribués diminue également. En quoi consiste le revenu Mining Life Dans le système minier, les primes en blocs provenant de la production de jetons sont distribuées à un taux de 750% en quatre périodes. Le coût d'investissement minimum est de 200 XMD. Il continue à augmenter par multiple de 200 XMD. Chaque bloc représente le double de la valeur du bloc précédent. Les valeurs des blocs sont différentes. Là encore, le palier de chaque bloc est différent. La valeur des blocs est multipliée par 4 à partir de 16. Lorsque la capacité de la première section est épuisée, la deuxième section apparaît. Cotation. Elle est actuellement cotée sur les bourses de Vindax et Etherflayer. Ceux qui le souhaitent peuvent profiter de son prix avantageux. La réserve totale du jeton XMD est de 21 milliards et il est basé sur ERC20. Il peut être échangé par paire. XMD-USDT, XMD-VD, XMD-ETH et XMD-BTC. Taux de change et augmentation de la valeur. La XMD, une monnaie prometteuse et exploitable, attire chaque jour l'attention en raison de ses progrès constants et de son respect du programme. Pour cette raison, et pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'augmentation de la valeur est inévitable. Feuille de route Il est prévu que le projet poursuive son développement avec sa propre cotation décentralisée, son portefeuille et ses accords commerciaux.